Bon, ok, Gérard, Gérard, voilà, le, le panneau un peu plus haut, ouais, à bout de bras, bah, pour qu'on puisse lire, ah, t'as mal au bras, t'as mal au bras, ben bah, oui, il ne fallait pas venir, hein. les drapeaux, c'est bon Bon, alors, je vous le rappelle à toutes et à tous, pas de provocation, s'il vous plaît, pas de violence, hein. aucune violence, euh, on longe la vue et on tourne euh, la deuxième à droite, ok Allez, c'est bon, on y va, tous ensemble, tous ensemble, ouais, ouais. Ensemble, tous ensemble, ouais! Ah bah ouais, c'est une manifestation de retraités, donc euh, <rire> vous êtes bons, vous! Allez les gars, micro, micro! Qu'est-ce qu'il y a? Alice est tombée? Alice, mais fallait pas lâcher votre canne! Oh là là là là! Alors, ah ça à toutes et à tous! prothèses de hanches et un dentier ont été retrouvés à la fin de la manifestation. Les propriétaires sont priés de se présenter à leur responsable de groupe.